Monsieur Aurore, coach en orthographe, Et vous en faites une tête Jean-Jacques, on dirait que vous sortez d'un enterrement. Donc le Bernard, un bus. Il s'est fait renverser Non, non, il a avalé le ticket, c'est un accident bête Ah. On a ce matin. Vous avez fait mettre un petit mot Oui, je pense à toi chaque jour. Et vous avez mis un S à jour Parce que je pense à lui tous les jours, c'est pour ça. Chaque est un déterminant qui est toujours, toujours suivi du singulier. Oui, c'est chaque un. Ah. On dit chaque animal, chaque mmh. journal et pas chaque journaux. Vous voyez okay. Vous le ferez enlever Oui, oui. oui. Je veux, Sinon, je peux le faire, vous voyez ça non, Bah Je peux le faire. Là. Non, non, non, non, non. Non, mais qu'est-ce que vous voulez Non, non, non, je peux l'enlever, ça, ça va me prendre, va prendre, prendre genre deux genre minutes. Ça, non, ça mais prend vous deux minutes. pas gratter le. Et comme ça, ce serait. Lâchez au cul Bernard. Mais ça va pas Lâchez au cul Bernard, Au cul Bernard Au cul Bernard suivi d'un nom au singulier, hein, pas de S au nom. Oncle Bernard, est éparpillé partout, qu'est-ce que vous faites Oh, une dent Une dent Ah, oh, putain, ça part pas, Rendez-moi ça Rendez-moi, Oncle Bernard Rendez-moi Il est pas parti le Bonjour, je suis -Lac, Aurore, je suis en orthographe. Bonjour, je suis jean élève d'Europe